Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre ce lundi 9 mai, pour toutes les semaines, à partir du lundi 9 mai, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Il y a un tas de, de changements, il y a des trucs absolument. Il y a un truc absolument énorme qui arrive cette semaine. Je vous donne l'info tout de suite, comme ça on pourra développer par la suite c'est le changement de signe de Jupiter. Jupiter va quitter le signe des poissons pour entrer dans le signe du bélier, et il va amorcer, il fait son cycle de révolution en 12 ans, et il va amorcer donc un cycle qui démarre maintenant, là, ce mardi 10 mai, et vous allez voir ce que ça induit, parce que c'est une vraie révolution, c'est une planète énorme qui a une influence majeure, c'est la chance, le positif, la loi, l'ordre, c'est beaucoup de choses Jupiter, on va en parler ensemble. Voilà, alors, Allez, commençons par le gros morceau du ciel, quand même, qui est incarné par l'astre solaire. Cet astre solaire démarre la semaine à 18 degrés du signe du taureau, donc fin du deuxième décan, on va arriver très vite, là, dans deux jours troisième décan. Soleil-taureau, qu'est-ce que ça donne Ça donne cette période de l'année, parce que l'astrologie fonctionne sur le cycle des saisons, il faut être lucide, hein, à, où on est au mois de mai, où les couleurs, les odeurs, les goûts sont, sont nettement plus euh, exprimés tout simplement dans la nature. C'est à ça que correspondent les valeurs en taureau. Ce soleil-taureau apporte une énergie vitale meilleure, plus, plus dense, plus forte, hein, plus présente, avant tout pour mes signes de terre. On va commencer, euh, j'avance crescendo, on va évoluer par étapes, regardons le schéma classique et ensuite je vous développerai Jupiter parce que ça c'est un morceau. Donc qu'est-ce que j'ai dans le ciel Ce soleil en taureau, il apporte une énergie constructive, féconde, concrète, pratique, à qui À mes taureaux, bon anniversaire a mes vierges, haha, chacun son tour. à mes capricornes, hein, vous, dont l'esprit pratique, pragmatique, lucide, en ce moment est, est tout à fait bien disposé, heureux, pour, pour trouver des bons axes, pour faire ce que j'aime tant faire, moi, retrousser les manches, je les ai bien retroussées cette fois-ci, Voilà, hein, pour être tonique, moteur, volontaire, déterminé, tenace, endurant toutes les qualités du capricorne, hein, les signes de terre, vous êtes privilégiés et pas que pourquoi Parce que lorsqu'une planète, maintenant vous connaissez le truc, est dans un signe, elle veut du bien à ceux qui sont conjoints, hein, si c'est des planètes heureuses, Soleil, Mercure, Vénus, tout ça c'est heureux, quand c'est Saturne, Mars, Uranus, c'est moins fun, Pluton, hein, je vous en parle même pas, mais dans tous les cas, en ce moment c'est le Soleil, le Soleil c'est la lumière, la lumière pour mes signes de Terre, on vient de le voir, hein. Taureau, c'est excellent, hein, Vierge Capricorne, et puis également pour ceux qui sont à 60 degrés, en amont et en aval, et on commence à les connaître, qui est à 60 degrés en amont du taureau, ben, ce sont mes poissons, toujours gâtés mes poissons, et puis en aval, mes cancers, pareil, vous aussi, la dynamique est heureuse en ce moment, avec cette condition solaire qui vous booste, hein, qui vous donne un peu plus d'assurance, d'énergie, la le condition solaire dans mon esprit, c'est la lumière, la conscience, euh, la conscientisation des choses, quand on a de bons influx solaires, on parvient, naturellement, un peu mieux, à avoir pleine conscience des enjeux qui se jouent justement autour de nous. C'est pas mal, ça qu'il faut prendre. Et puis, ça fixe le cap. Moi, j'aime bien fixer le cap. C'est important d'avoir un cap. Voilà, ça, c'est le gros morceau incarné par le soleil. Et puis, il y en a, en ce moment, il y a des planètes dans les quatre éléments. Donc, on est tous gâtés avec quelque chose. Vous le connaissez, moi, je ne polarise pas sur les trucs négatifs parce qu'on polarise dessus, ce qui fait que ça nous enquisse, ça nous bloque et ça nous freine. Donc, toujours voir ce qui fonctionne en priorité. Là-dessus, qu'on mais son énergie, qu'on place son énergie. Alors, ça c'était pour mes signes de terre, et vous avez vu, les deux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mais pas que. Maintenant qu'on a vu les signes de Terre, regardons les signes d'air. Les signes d'air, c'est incarné par Mercure, Mercure qui actuellement est en gémeaux, faut que je vous en parle, je vais vous faire un truc sur Mercure en gémeaux parce qu'on peut pas louper un truc comme ça, mais là j'ai Jupiter à vous raconter cette semaine, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Mercure gémeaux, la communication, l'importance de la communication, il y a un truc vraiment c'est important, c'est même central dans mon esprit, moi qui suis un mercurien, j'ai un, un truc à vous raconter. Bref, Mercure, le mental, l'intellect, la communication, la fluidité, l'échange, l'adaptation, toutes les fonctions mercuriennes, favorisent en ce moment, parce qu'il est en gémeaux, favorisent mes gémeaux, favorisent donc mes autres signes d'air, mes versos et mes balances, et favorisent, par cette fluidité du verbe apporté par un Mercure très valorisé, puissant dans le ciel, favorisent donc mes béliers, rapporte 60 degrés, en amont, et Mélion, relation de 60 degrés, en aval. Donc, vous cinq, la com', c'est bon. C'est bon, si ce n'est qu'il y a une petite subtilité, quand même. Mercure, à partir de mardi, mardi 10, à midi, à peu près, un quart d'heure près, en fonction des, des latitudes longitudes, eh bien, à partir du midi, Mercure, il amorce ce qu'on appelle une marche rétrograde. Alors, vous allez entendre des trucs sur les marches rétrogrades, il ne faut jamais paniquer sur les marches rétrogrades. Il ne faut jamais avoir d'appréhension, parce que c'est tout simplement un moment où la planète, vue de la Terre, euh, semble reculer un petit peu. Mais c'est juste le champ visuel de notre, de notre tour à nous, euh, qui tourne autour du Soleil. Donc on a, Parfois, on a l'impression qu'elle recule, parce qu'on avance plus vite. Il y a des cycles comme ça. Et euh, quand Mercure est rétrograde, il se peut que certains discussions, certains projets en cours, soit tout simplement très légèrement ralenti, mais rien de plus, pas de panique, hein, c'est juste un très léger ralentissement. Quand c'est Mercure, on se dit « Ah, oh, en ce moment la communication passe mal », pas grave tout ça, ceux qui sont euh, calés sur une communication simple, pratique, carrée, bienveillante au bon moment, eux, ça continue de passer tout seul, il n'y a aucun souci, hein. il y a que peut-être certains ont plus de mal à être dans l'échange, à ce moment-là ça peut avoir une petite incidence. C'est très variable, hein. le curseur du paramétrage est, est en fait assez réduit, je ne veux pas qu'on panique. Bref, Mercure en gémeaux, excellent, retenons ça, communication très positive pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers, mes lions. On ne retient que ça, ce qui fonctionne. Et puis, parlons des signes de... Non, je vais garder les signes de feu pour la fin. Parlons des signes d'eau. Mais hein, signe d'eau, en ce moment c'est Mars, Mars l'action, hein, Mars, Mars, Mars, on retrousse les manches comme j'aime encore une fois le faire, Mars est en poisson à peu près à 18 degrés, il apporte une sorte d'endurance, de volonté, d'énergie, ça booste un peu le, le côté actif. Pour mes signes hein. d'eau, mes poissons, c'est chez vous que ça se passe. En ce moment, si vous avez plus envie d'être dans le mouvement, la mobilité, c'est normal. Mes cancers, c'est le moment de prendre des décisions avec le soutien de Mars. On aura davantage l'énergie, l'intuition, parce que Mars en poisson est plus intuitif pour agir, pour prendre les bonnes décisions, sinon c'est pas mal. Et puis également pour mes scorpions, dont Mars est le maître, la planète maîtresse avec Pluton, et c'est un autre dossier. Hein, pour ce moment, on agit, on, on va de l'avant, on prend des initiatives, on essaie d'être dans les clous cohérents, constructifs, déterminé avec un axe à suivre qui soit le plus fin et le mieux abouti possible, et comme ça ça marchera nettement mieux pour vous mes scorpions. Voilà pour mes trois premiers éléments. Hein, on a vu la Terre, on a vu l'air, hein, la Terre avec le Soleil, hein, puissance, euh, la, le, les signes d'air avec Mercure, la Com, euh, mes signes d'eau avec Mars, très bon, il reste mes signes de feu. Mes signes de feu, j'ose espérer que vous allez apprécier ce que je vais vous raconter à présent. Pourquoi il y a, je vous en ai parlé en préambule, une planète qui accomplit son cycle de révolution en 12 ans, il s'agit de Jupiter. Jupiter est une planète qui a réputation d'être positive, optimisante, d'ailleurs, ses signes de maîtrise, son premier signe de maîtrise, cest à là où elle est très puissante, c'est en Sagittaire, raison essentielle pour laquelle j'apprécie ce signe, qui est gouverné par Jupiter, et qu'est-ce que j'aime chez le Sagittaire C'est pas tout, hein j'aime la capacité à voir le bon côté des choses. Je reviens sur cet élément-là, parce il est, c'est il est la clé de voûte du système. Euh, il y a plus de 20 ans de ça, j'avais euh, connu un homme Sagittaire qui m'avait euh, parrainé dans des environnements philosophique. Et, et cet homme sagittaire, je lui reconnaissais un talent absolument unique, enfin, ou en tout cas extrêmement rare. Il était capable de remonter le moral d'un régiment dépressif, j'adore cette formule, remonter le moral d'un régiment dépressif, c'est un, un talent exceptionnel. Voilà, c'est formidable, j'essaie je de m'en inspirer euh, humblement mais, mais j'étais en admiration devant ce talent là, Voilà, c'est formidable bref, c'est un jupitérien c'est le sagittaire, voilà le bon côté du truc bref, Jupiter c'est sa coloration et on y arrive, j'accouche en fin de mon raisonnement Jupiter à partir de mardi là, il entre euh, mardi, euh, mardi 23h23 en temps sidéral attendons mercredi matin quand même pour qu'il soit vraiment là à partir de mercredi matin Jupiter entre en bélier quitte les poissons, il reviendra un petit peu en fin d'année, j'en ai déjà parlé, mais en tout cas là, pendant jusqu'à jusqu fin octobre, c'est une période formidablement euh, positive pour reprendre les choses en main, pour repartir sur des bonnes bases, pour redémarrer, un cycle avec Jupiter dans les signes de feu, parce qu'il rentre en bélier, et quand il rentre en bélier, mais bélier vous allez retrouver une pêche, une, une volonté, ça ne vient pas en claquant des doigts ni du jour au lendemain, mais tout ce qu'on est en train de faire mûrir euh, a beaucoup plus de chances d'aboutir que d'habitude, parce qu'on y va avec de l'énergie, positive, en confiance, optimisante, et on met de l'huile dans les rouages pour optimiser tout le relationnel à partir duquel on se repose, sans rentrer dans le lard de tout ce qui bouge, et c'est ça peut-être qui fait la différence. Hein. Avoir confiance dans ses actions, être dans les clous, hyper important d'être dans les clous, parce que sinon on a des frictions avec tout ce qui bouge, il faut éviter. Éviter de passer trop en force, allons-y avec un peu d'arrondi, un peu de souplesse, et on décuple le potentiel de réalisation possible. C'est la fonction Jupiter, c'est son apport, c'est son rôle, il euh, faut l'utiliser. Hein. Donc, Mais alors, on arrive pour qui Est-ce que c'est bon, là, jusqu'à fin octobre mais, mais au moins, il amorce, là, à partir de mercredi, on l'a vu. C'est extrêmement positif pour mes signes de Feu. Bélier, on redémarre. Mais Lyon, ça y est, les projets commencent à mûrir. Ce que vous avez mis en route va commencer à porter ses fruits. Hein, les travaux de longue haleine, hein, tout ce qu'on essaye de structurer en ce moment. Euh, mais Lyon, avec l'apport de Jupiter, Jupiter, c'est bénédiction cette influence-là. Et puis, mes Sagittaires, alors vous, troisième signe de feu, un hein, bélier top, c'est chez vous que ça se passe pour recevez à domicile, c'est au maximum de sa puissance. Mélion, le Trigone, ça vous booste sur les objectifs à long terme. Et mes Sagittaires, c'est votre planète maîtresse, donc vous êtes doublement influencé Vous amorcez de nouveau, ça faisait un bail, hein, un cycle où ça redémarre, ça redémarre sur des bonnes bases. Tout ce qu'on se cale, comme je dis, dans le collimateur à aboutir, à atteindre, en ce moment, c'est optimal, optimisé faut y aller. Hein. Là, ce qui démarre mercredi jusqu'à fin octobre, tous les projets sont intéressants. Alors bien évidemment, il faut faire du tri pour ne pas se disperser, mais c'est on ne saurait espérer meilleur moment pour reprendre les choses en main, aller de l'avant, nettoyer tout ce qui freine, se dégager de tout ce qui pollue, tout ce qui entrave, tout ce qui ralentit, de façon à repartir sur ce cycle. Et attention, c'est un cycle qui démarre pour 12 ans, donc il ne faut vraiment pas me louper le coche de ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Voilà mes signes de feu. Et puis... Pour l'anecdote, lorsqu'une planète est en signe de feu comme le bélier, elle a d'autres effets. Elle veut du bien, faut pas les oublier, à ceux qui sont en sextile, en amont, en aval, à 60 degrés. C'est très légèrement moins influent qu'une conjonction directe ou un trigone, certes, mais en même temps, un sextile, c'est éminemment constructif, fécondant, porteur, euh, dynamisant. Pour ceux qui sont à 60 degrés avant mon bélier, c'est mes versos, et ceux qui sont à 60 degrés après, sont mes gémeaux. Vous cinq il n'y a pas à vous envier, parce que c'est chacun son tour. Mais euh, certains peuvent vous envier parce que vraiment on démarre quelque chose de tout à fait intéressant qui donne envie. Jupiter, c'est toujours des périodes où on a la pêche, où on voit les choses du bon côté. Moi je n'ai qu'un humble ascendant sagittaire, je suis absolument enchanté de ce tricône de Jupiter qui arrive pour le moral, la bonne humeur, le sourire et les bonnes énergies. Euh, voilà, hein, c'est. ça ça évolue en permanence. Alors parfois, j'en oublie certains, euh, c'est qu'il n'y a rien, hein? ou alors c'est que les, les, les aspects ne sont pas super bons, donc voilà, on ne va pas polariser sur ce qui ne fonctionne pas. Jupiter, Zeus, l'autorité, la loi, l'ordre, être dans les clous, positiver, voir le bon côté des choses, nourrir les spirales vertueuses, encourager ce qui fonctionne, voici les clés sur lesquelles on peut s'appuyer dans les relations avec ceux qui sont autour de nous l'influence jupitérienne va faire émerger, euh, je suis dans le pratico-pratique là euh, quand on a une influence de Jupiter que ça soit euh, c'est simple, hein, si elle est sur, autour du soleil c'est des objectifs sociaux si elle forme des aspects avec la lune natale c'est toute notre vie privée qui en bénéficie où on a plus de fluidité d'absorption de chaleur, d'optimisme de joie de vivre, de générosité avec les proches, et si ça touche l'ascendant ça touche l'ascendant, c'est toute notre personnalité tournée vers le monde extérieur qui reçoit les beaux aspects et donc c'est notre capacité à créer du lien et à nous faire apprécier, à être positif, à rentrer dans les synergies des groupes et que le relationnel soit d'une extrême fluidité voilà pour chacun des postes L'influence que peut avoir un beau Jupiter, et si j'ai pris le temps là de vous décliner les trois, les trois options, hein, une influence, je vous le refais de façon très simple et carrée, une influence sur un ascendant joue sur notre approche du monde extérieur, notre socialisation en quelque sorte, nos, nos vecteurs moraux, hein, tous les, les systèmes qui nous permettent de cohabiter avec ceux qui sont autour de nous, hein, c'est les bases de la socialisation, l'ascendant, le surmoi freudien, l'objectif, Jupiter qui passe dessus, oh, donne un coup de boost sur la chaleur avec laquelle on s'exprime socialement, c'est très bon, ça, ça pousse à aller vers les autres. Si c'est sur le, sur le Soleil, hein, le Soleil c'est la, la conscience, c'est les objectifs, c'est les terrains de chasse, c'est ce vers quoi on tend socialement. Les influences de Jupiter sur le Soleil, ça booste les projets, ça augmente les perspectives de, de réalisation sur un plan euh, social, matériel, pratique, euh, extérieur dans tous les cas. Et si ça influence sur la Lune, eh ben ça influe hein, notre sensibilité profonde, nos rapports avec ce qu'on aime. On est plus arrangeant, plus doux, plus souriant, on a plus d'humour. On est plus agréable. Et si on est plus agréable, ça donne envie. Hein, ça détend l'atmosphère. Et ça fait que les relations sont plus fluides. Voilà, je vous ai fait un petit tour sur cette belle arrivée de Jupiter. Je m'en fais une joie, je ne vous le cache pas. Euh, voilà, hein, je vais vous préparer la pleine Lune. Elle, elle est costaud, Elle arrive bientôt. Bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages. Vous me faites extrêmement plaisir quand vous me mettez un petit like. voilà. On n'y pense pas souvent, pas toujours, mais, mais, mais ça me fait du bien. Ça me fait, moi, je suis heureux, heureux, ça me donne encore plus envie de mettre des bonnes énergies dans tout ce que je fais, si je sens que ça vous fait plaisir. À très vite, merci à vous.